Bonjour, je suis Vincent Durand, meilleur volet de France chocolatier 2019. Aujourd'hui, euh, je vous présente trois recettes exclusives développées pour la chocolaterie de l'Opéra sur le thème de Pâques. Bienvenue à la web démo. Donc, pour la réalisation du caramel Musicao, j'ai ici donc le sucre cassonade qu'on va caraméliser à sec. On ajoute toujours le sucre en petite quantité on attend qu'il soit fondu et ensuite on rajoute une deuxième quantité, etc., jusqu'à avoir un caramel blond. Donc là, on est sur du sucre cassonade. Donc on fait attention, ça brûle très rapidement. Ici, dans la casserole, je mets à chauffer la pulpe de mucilage, donc le mucicao, avec la lécithine de soja, la vanille et le glucose. Dès que les quantités sont fondues, j'en ajoute une nouvelle. Et je mélange bien jusqu'à obtenir un caramel blanc. Donc en parallèle, je fais chauffer la pulpe de mucilage pour qu'elle soit bien chaude lorsque mon caramel sera à la bonne température. Sinon, si la pulpe est trop froide, ça risque de faire figer le caramel. Après, on l'ajoute petit à petit sur la cassonade caramélisée, vraiment petite quantité, encore une fois, pour éviter de faire bloquer le sucre. Donc le mucilage, c'est une pulpe qui est légèrement acidulée et qui est un excellent substitut à la crème. Ça, ça donne quand même un goût, euh, un goût assez léger et surtout une consistance crémeuse. Donc là, dans, dans la réalisation d'un caramel sans, sans lactose, c'est parfait. Donc j'attends bien de fondre tous les petits cristaux avant de continuer à ajouter, à incorporer la pulpe. Et maintenant, on va cuire le caramel à 104 degrés pour lui donner une consistance légèrement plus épaisse. Une fois à 104 degrés, je stoppe la cuisson. Et on vient ajouter le rhum. On l'incorpore bien. J'attends que la température redescende légèrement, que l'ébullition s'arrête, pour ajouter ensuite le beurre de cacao. Et ensuite, on va pouvoir le verser en plateau pour le refroidir. Ensuite, on va le filmer au contact et on le laisse refroidir à température ambiante avant de le mouler dans les bonbons. Pour la tablette, on va pulvériser un léger décor à l'intérieur des moules. Voilà, donc le fait de pulvériser, ça évite d'avoir un trop gros contraste entre le chocolat blanc et la couverture noire. Donc à chaque fois, je laisse cristalliser légèrement. Et je reviens mettre une deuxième couche, une troisième couche, si besoin. Donc ça, c'est un mélange 50% passionato et 50% beurre de cacao. Donc on pulvérise à 35 degrés à l'intérieur du moule à température ambiante. On fait attention que le moule ne soit pas trop froid. Sinon, on a tendance à avoir un velours qui, après, euh, atténue un petit peu le brillant du, du moule. On laisse cristalliser légèrement avant de venir pocher les décors avec la couverture diapason. Une fois que le beurre de cacao est à mi cristallisation, on vient juste essuyer un petit peu les bords du moule pour avoir quelque chose de propre. je vais venir pocher avec le cornet diapason à point, des petits points à l'intérieur des fèves donc ce qui est bien avec la couverture diapason c'est qu'elle est assez fluide pour ce genre de décor elle est très peu sucrée également et on vient taper légèrement donc la couverture prenne bien la forme des fèves. La même chose de ce côté. Voilà. Une fois qu'on a poché, on ne laisse surtout pas trop cristalliser parce que sinon on risque au moment du moulage bah, qu'il se décolle. Et aussi, donc, on va euh, attendre donc, la mi-cristallisation du, du chocolat blanc. Allez, donc on continue avec euh, le moulage maintenant. On a la couverture. Deltora, 70% à point, bien sûr. Donc, on la moule à ras. On vient taper légèrement. Je retourne. Et je tape. On arrase bien et je laisse à l'envers une minute. Et au bout d'une minute, je retourne pour éviter d'avoir des reliefs sur le milieu de la tablette. Ensuite, on va laisser cristalliser. Et une fois que ce sera cristallisé, donc pas complètement, encore une fois, mi cristallisation on viendra pocher le caramel Musicao. Alors là, je reprends mon caramel Musicao, qui doit être froid. C'est important que la température soit en dessous de 31 degrés, sinon on risque de faire fondre notre couverture. Donc la température idéale, c'est 29 degrés. 29 degrés parce qu'il garde suffisamment de fluidité et euh, il n'est pas trop chaud, il ne risque pas de faire fondre la, la couverture. Donc je viens pocher mon caramel. Je fais attention de bien garnir parce que l'espace que je laisse actuellement, ça va être l'épaisseur de la semelle lorsque je vais obturer. Donc, il ne faut pas que ce soit trop épais, il ne faut pas que ce soit trop fin. Voilà, on vient légèrement taper sur les côtés pour bien égaliser. Et là, on va laisser cristalliser pour qu'il y ait une fine couche qui se crée sur le caramel et qui nous facilite au moment où on va obturer. Maintenant, on va pouvoir obturer. Donc, j'ai découpé une feuille guitare, donc deux possibilités soit en obture traditionnelle donc juste avec le triangle si on veut quelque chose d'un petit peu plus brillant en dessous, on utilise les feuilles guitare après donc je viens garnir donc je commence au niveau du haut, je passe bien sur les côtés Je laisse un espace pour pas qu'il y ait trop de couverture. On chasse un petit peu l'air et je viens lisser face à moi. Je pars du haut, je viens sur les côtés. Le but, c'est d'éviter que le caramel, vu qu'il est quand même assez tendre, c'est d'éviter que le caramel ne sorte Alors on chasse l'air légèrement, je maintiens bien le film en haut et je lisse vers le bas. Après on met un tout petit peu de froid à 4 degrés, environ 5 minutes. Et ensuite on laisse à 17 degrés pour une cristallisation complète avant de démouler. Alors voilà, donc maintenant on va continuer avec notre moulage au gruet de cacao. Donc, toujours sur le thème de la cabosse, on vient avec la couverture Deltora garnir les deux parties de la cabosse. Donc, encore une fois, on garnit à ras. On retourne pour évider. Je viens à raser et je fais attention de toujours bien garder le moule à l'envers pour avoir une, une couche bien régulière. Pendant que euh, le premier moule commence à cristalliser, je viens garnir un deuxième moule. Donc là, je suis toujours avec la couverture Deltora, d'accord C'est la pure origine Panama. Deltora 70%. Donc là, on ajoute le gruet de cacao, donc des éclats de fèves du Guatemala. qui fait partie de la gamme des Sequencia. Donc c'est un produit qui est très fruité, euh, qui fait bien ressortir les notes de la, de la fève de cacao, et qui, euh, qui viennent bien sûr apporter le croustillant à notre cabosse. Donc après quelques minutes, dès que le, la couverture est à mi cristallisation et que le gru est bien figé à l'intérieur de la première couche, on va pouvoir déposer la deuxième couche. Donc, je renouvelle l'opération. On laisse figer une première fois. Et je viendrai les reprendre pour arraser une deuxième fois. Avant la complète cristallisation. Ok, donc une fois le chocolat à mi cristallisation, on vient arraser une dernière fois. Et ensuite, on va pouvoir les retourner et les laisser cristalliser à l'endroit.